Un directeur de casting, c'est... Bah, je suis le lien entre une production et un réalisateur. Voilà, je suis le premier regard sur un personnage. Tout dépend des réalisateurs. Chaque réalisateur est différent. Il y en a qui me laissent une liberté totale et, euh, et d'exprimer de, de, de, de, de, euh, euh, mes, euh, mes envies, mes idées, euh, sans rien me demander parce que parfois, hein, il n'a a pas d'idée précise et parfois il y a des réalisateurs qui sont très précis, qui savent exactement ce qu'ils veulent et, et du coup qui me laissent beaucoup moins de liberté pour rechercher un rôle. Donc euh, il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend vraiment du réalisateur avec qui je travaille. Bon, je fais beaucoup de télévision, donc en télévision, euh, les projets se font très rapidement, on a un, un timing très court pour, pour faire un casting. Euh, et du coup, euh, du coup il m'arrive de, de, de commencer un casting avant qu'un réalisateur soit sur le projet. Euh, C'est-à-dire que je peux travailler aussi bien avec un producteur en amont, Qu'avec un réalisateur. Et du coup, quand un réalisateur arrive sur le projet, parfois le casting est déjà, en, déjà commencé. Donc euh, je lui impose mon casting. Euh, bon, si ça ne lui va pas, on change tout, évidemment. Mais quand il arrive après, le temps est très court pour travailler avec lui. Et puis euh, quand un réalisateur est là aussi, ça arrive. Hein, au début d'un projet, euh, on en discute une heure. Euh, une heure, et puis euh, en général, c'est suffisant pour que ça démarre. Quoi. C'est mon interprétation d'un personnage par rapport à un scénario que j'ai lu. Et ce pas toujours le cas non plus, parce que parfois, euh, quand il y a écrit sur un personnage qu'il est blond, euh, je ne me limite pas à chercher des blonds. C'est-à-dire que les descriptions physiques d'un personnage euh, sont rarement euh, identiques après à ce que, au final on a comme acteur. Ça, c'est les idées des auteurs. Donc, un, une personnalité d'un personnage, et, euh, euh, on essaie d'être fidèle. Euh, et BP euh, sur un physique, euh, euh, en général, j'ai quand même une liberté. Euh, euh, assez, assez large. Après, quand, euh, ce qui est toujours compliqué, c'est que quand un, une, une actrice, un personnage est, déco est, est, est décrite comme jolie, euh, chacun a sa conception de la beauté, mais euh, euh, voilà, j'essaye d'être euh, en général aussi le plus large possible, parce que justement, euh, je peux trouver euh, une actrice jolie, et euh, le réalisateur à qui je travaille, le producteur avec qui je travaille, ou la chaîne, qui est aussi euh, décideur sur... Euh, sur les choix des personnages, euh, ne peuvent ne pas être d'accord avec moi. Voilà. Je note toutes les idées qui m'arrivent au moment où j'ai lu un scénario. Alors ça peut être pendant, ça peut être après. Euh, on a toujours euh, un acteur ou une actrice qui, vous vienne, qui, qui me viennent en tête quand on lit un scénario. Alors c'est peut-être une bonne ou une mauvaise idée, mais il y a toujours des idées, à force en plus, à force de faire des castings, à force d'aller au cinéma, à force d'aller au théâtre et de regarder des téléfilms, on a toujours un acteur ou une actrice qui nous vient en tête. Le problème, c'est qu'un casting, on ne peut pas avoir qu'une idée. Il faut avoir plusieurs idées pour, pour le même personnage. Plus on a l'idée, mieux c'est pour, pour proposer, mais toutes ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'après, on peut... Ça dépend des personnages. Il y a des personnages qui sont très écrits, très caractérisés, euh, et d'autres euh, qui laissent une liberté euh, aussi de choix euh, très différent. Alors après, on ne fait plus le même film. Donc après, on en discute avec le réalisateur et puis après, c'est une discussion entre un réalisateur et un directeur de casting. C'est toujours dans un casting d'avoir la moitié des acteurs sur un personnage que je connais, qui sont pour moi des valeurs sûres, euh, où je sais que je ne me plante pas, parce que je ne peux pas essayer que des, que des acteurs nouveaux, parce que si euh, je suis à côté de la plaque, euh, c'est compliqué pour moi après parce que j'ai des comptes à rendre plus un réalisateur et un producteur qu'un acteur ou un agent. Et j'essaye de faire moitié-moitié, c'est-à-dire d'avoir une partie d'acteurs que je connais où je sais que c'est des gens qui reviennent régulièrement et je sais qu'ils vont me réussir des bons essais qui correspondent à ce que je recherche. Et j'essaie aussi d'avoir une autre partie où je fais des découvertes. Voilà, Donc c'est on va dire 60-40 avec toujours une partie d'acteurs que je découvre en casting. Il y a des acteurs qui me, voilà, qui me fascinent, qui m'ont plu. Euh, que je n'oublierai pas, Et il y a des acteurs malheureusement que j'oublie, je ne peux pas me souvenir de tout le monde, je vois beaucoup d'acteurs. Et puis il y a des réalisateurs, encore une fois, qui ne veulent pas rencontrer plus de 4 ou cinq acteurs par rôle. Donc moi, là, du coup, qu'est-ce que je fais Je vais directement à l'essentiel, je lui propose quatre acteurs que je connais. Je ne peux pas lui, par lui, par lui parler d'acteurs que je ne connais pas. Et je suis beaucoup moins curieux. C'est toujours au cas par cas. Moi, c'est sûr qu'un acteur qui a un agent, euh, selon l'agent qu'il a, euh, parce que c'est pas parce qu'on a un agent qu'on est super bon, mais c'est toujours mieux, voilà. L'agent est euh, aussi le lien entre l'acteur et le directeur de casting, comme moi je suis le lien entre le, le producteur et, euh, et le réalisateur et l'acteur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un acteur qui n'a pas d'agent n'arrivera pas jusque moi. Euh, tout dépend du cas, c'est au cas par cas. Un acteur que j'ai vu au théâtre qui n'a pas d'agent, euh, je m'en souviendrai et je le verrai. Un acteur qui a une bande démo qui n'a pas d'agent, si sa bande démo est réussie, je peux aussi le rencontrer. Un acteur qui n'a pas d'agent, que je ne connais pas, que je n'ai jamais, jamais, jamais vu jouer, et euh, qui n'a pas de bande démo, a quand même beaucoup moins de chances que je le rencontre euh, que, que, que l'inverse. En revanche, euh, plus le personnage que je cherche est jeune, plus je suis aussi ouvert à rencontrer plus de gens. C'est-à-dire que sur les enfants, les adolescents, et jusqu'à jusqu 20 ans, je serais peut-être plus curieux. Plus on est vieux, plus je demanderai des outils, et plus on est jeune, plus... Euh, maintenant, il ne sert à rien à un acteur de me solliciter si je ne suis pas en casting, c'est-à-dire que euh, voilà, on peut m'envoyer. Ils, ils le savent pas forcément, en même temps, c'est vrai. <rire> euh, oui, mais j'y rép répondrai moins, voilà. En tout cas, ils peuvent le faire, bien entendu. Mais euh, c'est plus compliqué de répondre à une demande alors que je ne recherche rien. Ah, ah. En tout cas, euh, il, est, il est clair et net que je suis pas très fan des coups de fil, euh, donc je préfère euh, des emails. Pareil, des présentations par mail d'acteurs que je ne connais pas. Euh, « Bonjour, il faut qu'on se rencontre, parce que vous ne me connaissez pas encore, mais vous devez me connaître. » Enfin, il y, y a des choses qui ne doivent pas, pas être trop originales, qui deviennent assez vite ridicules. Donc il faut trouver toujours la limite entre euh, le truc classique, euh, « Bonjour, je suis comédien. » euh, Il voilà. y a des acteurs qui le font très bien, il faut aller droit au but, euh, sans être euh, trop original. Hein. Je vais au, ré au théâtre régulièrement, euh, je ne réponds pas à toutes les invitations du théâtre, parce que sinon je passerai ma vie au théâtre. Et que je ne peux pas aller voir toutes les pièces qui sortent avec tous les acteurs. Et plus je travaille, euh, plus je sélectionne mes pièces. C'est-à-dire que soit j'y vais parce que j'ai envie d'aller voir la pièce, soit j'y vais parce que j'ai envie d'y rencontrer et de connaître de nouveaux acteurs. Une pièce qui me dit moyennement avec que les acteurs que je connais, j'irai pas. Je les connais, je n'ai pas besoin d'y retourner pour voir. Alors, ok, les acteurs évoluent, ok, les acteurs ne sont pas toujours pareils. Après, il y a, il y a, il y a effectivement à l'image, moi, un acteur qui ne fait que du théâtre, c'est très bien, mais. Euh, si je ne l'ai jamais vu jouer dans un film, je préfère aller voir, le, le voir au cinéma euh, euh, ou le voir dans un téléfilm que, ou dans un court-métrage que euh, de le voir pour la 20 vingtième fois au théâtre. Euh, sauf si encore une fois j'ai envie de voir la pièce. Pas de démo, pas d'agent compliqué de me joindre. Bah oui, des courts-métrages. Alors ça, ça j'en reviens, ça revient en bande démo, c'est-à-dire qu'une euh, bande démo c'est très bien, mais une bande démo clippée avec des images euh, très rapides euh, et de la musique en fond, ça sert à rien. Euh, donc je préfère voir un court-métrage de 3 4 minutes euh, avec un acteur qui a quelque chose à défendre dedans qu'une euh, bande démo où, où l'acteur en question joue le rôle d'un serveur au McDo et il dit « voici le sel monsieur » Il il a rien, c'est moins intéressant ». Donc plus les acteurs euh, font des bandes démo ou, ou, avec, ou, voilà, ou plutôt des courts-métrages Qu'ils qu arrivent à faire circuler au directeur de casting, mieux c'est, parce que, parce que ça permet de voir un personnage en entier et non pas un extrait, un bout. Les bandes démos, c'est assez trompeur. Moi, il, y a des, il y a des réalisateurs, encore une fois, c'est au cas par cas, il y a des réalisateurs qui n'aiment pas ça. Parce que je peux montrer une bande démo au réalisateur, euh, comme j'ai dit, clippé avec euh, juste un extrait de. de plusieurs extraits de, de, de, de deux secondes où on voit une phrase par-ci, on passe d'un gendarme à un boulanger, euh, il a changé de chapeau et d'uniforme. Euh, moi, j'ai des de résultats qui me disent, mais je ne suis pas plus avancé. Quand on m'envoie un, une bande démo ou quelque chose qui m'a intéressé, je réponds. Je dis que j'ai adoré euh, sa bande démo, qui ne euh, m'intéresse. Mais je, voilà, je le dis rarement si c'est pour rien, s'il n'y a pas de suite. Je le dis parce qu'en général, souvent. Encore une fois, je regarde peu les bandes démo quand je ne suis pas en casting. Euh, je regarde les bandes démo quand je suis en casting, donc si on m'envoie une bande démo et que le personnage correspond à quelque chose que je recherche, je lui réponds. Euh, après, je ne lui promets pas de le voir, mais en tout cas, je lui dis que je le remercie de m'avoir envoyé ça, que ça m'intéresse et que je garde son dossier. Je garde son, son dossier. Donc les deux, ouais, je garde son dossier dans, dans, dans mon ordinateur. Euh, je fais un fichier euh, euh, acteur qui m'intéresse à voir ultérieurement, euh, quelque chose dans le genre. J'ai une bonne mémoire, donc euh, on peut évidemment oublier des gens, mais euh, il y en a dont on se souvient. Les agents m'aident beaucoup. Euh, sans les agents, ce ne pas toujours les mêmes castings, très honnêtement. Après, il faut être aussi assez ouvert pour euh, discuter avec des agents parce que moi, j'ai des idées au départ, hein, euh, mais je prends en compte les idées des agents pour, euh, pour rencontrer euh, des gens auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Il faut, je fonctionne beaucoup par annonce. Euh, après, je n'envoie pas des annonces à tous les agents, je vois des annonces à euh, à force de travailler aussi, on, on, on est fidèle avec, euh, avec des personnes, euh, on s'entend mieux avec d'autres personnes que d'autres, comme dans la vie. Donc, euh, et, puis on, et puis à force de connaître les agents, je sais qu'ils euh, ciblent bien mes recherches, selon euh, aussi mes critères et selon ce que je demande, euh, plus ou moins bien expliqués de temps en temps. Euh, et les agents, alors moi j'ai l'avantage par rapport aux agents, c'est que je lis un scénario, eux ne l'ont pas lu en général j'envoie des scénarios quand je peux les envoyer, mais ce n'est pas toujours le cas. Et après, ça, ça dépend. Plus j'ai de personnages, plus j'envoie d'annonces parce que je ne peux pas regarder tous les sites de tous les agents, mais quand j'ai peu de personnages, je peux cibler aussi les agents, ne pas leur envoyer d'annonces et moi, aller regarder moi-même sur le, le, leur site et, et, et prendre des idées par-ci, par-là, et, euh, et voilà. Euh, j'ai entre 15 jours et 6 semaines. Certains agents me critiquent le fait que je travaille trop vite ou m'envoient des propositions 15 jours après. Euh, je dis que j'ai fini, mais parce que je, je suis obligé de travailler vite. Et on reçoit les scénarios tard. Souvent, je, je, je travaille souvent aussi euh, avant d'avoir des versions définitives. Donc, les personnages évoluent, ils changent, et changent. Euh, et je dois travailler dans l'urgence à cause de ça. Euh, voilà, donc euh, minimum 15 jours et maximum euh, rarement plus que 6 semaines. Si j'ai un, une période large pour faire un casting, euh, j'envoie des essais euh, une semaine à l'avance. Mais je pense qu'un bon acteur, euh, sauf si c'est une scène de six pages évidemment, mais je pense qu'un bon acteur peut faire des bons essais en ayant appris un texte la veille. Parce que euh, l'urgence, la demande est, est très urgente, euh, que j'ai plus le temps, donc, euh, et parfois parce que j'ai des idées euh, euh, tout d'un coup euh, euh, en cours de casting, et euh, que je présente mon casting après-demain. Et tiens, il me reste demain pour voir quelqu'un et hop, comment j'ai pu oublier cette personne Il faut absolument que je la voie. Ça arrive très souvent, enfin assez fréquemment, qu'on essaie, on, on se trompe, on rencontre quelqu'un et qu'on se dise Tiens, c'est pas le bon personnage. Je suis désolé. Tu veux pas m'apprendre ce texte euh, Parce que là, je te vois et je me suis trompé. Et je pense que ce serait Enfin, tu corresponds plus à, à cet autre personnage. Et par rapport à, à ta photo, par rapport quand je les connais pas, parce que si je les connais, je me trompe moins. Euh, et l'acteur sort un quart d'heure et il revient et. J'ai eu beaucoup d'acteurs qui ont eu des rôles, euh, même en présence d'un réalisateur, même en lisant un texte, parce qu'il y a l'intention et parce que... Donc euh, l'excuse des « j'ai eu mon texte il y a une heure », enfin bon, j'exagère, mais la veille, j'ai pas eu le temps, donc je peux pas faire de bons essais, j'y crois pas beaucoup. Si le réalisateur me demande de, de respecter au mot à mot euh, un texte, je le fais. Mais sinon, c'est l'intention qui compte. On peut se permettre des des choses, sans, sans aucun souci, au contraire. Et souvent, euh, ce qui est bien aussi en casting, c'est qu'on se rend compte que, que certaines choses sont très écrites et ne vont pas forcément dans la bouche d'un acteur. Et, euh, et les acteurs, moi-même et les acteurs s'en rendons compte en, en période de casting. Et c'est même une bonne façon de, de, de dire à l'auteur après de changer tel dialogue ou tel dialogue parce que ça ne fonctionne pas. Et donc, au contraire, euh, les choses qui sont très écrites doivent être transformées. Et je pense que l'acteur est là aussi pour apporter un plus. Donc c'est mieux, c'est personnaliser un personnage qu'un acteur le personnalise et l'incarne, euh, c'est mieux que juste venir dire son texte et repartir, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Ouais, je ne cite pas de nom, mais parfois je peux, dans, dans l'excitation, parler de, de choses qui, qui m'agacent. Ou...